Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'attaquer à un sujet très très sensible, c'est le sujet des violences policières. Alors on va s'y attaquer sous un angle un peu particulier. Bon, vous avez déjà entendu parler des violences policières, vous avez certainement déjà vu des images d'ailleurs assez choquantes, assez violentes de, de choses qui se sont passées lors des derniers mois et des dernières années, avec notamment des gens qui ont été mutilés à vie par des actions policières. Moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi euh, ces, ces pièces à conviction, ces vidéos, par exemple, pourquoi les signalements de David Dufresne, euh, pourquoi les signalements qui ont lieu chez Mediapart, par exemple, donnent si peu lieu à des investigations, et donnent au contraire plutôt, ont tendance à donner un non-lieu, voilà. Pourquoi ça Pour moi il y a une raison euh, qui est euh, assez majeure, mais euh, évidemment il y a plein d'autres raisons à côté, cette raison, c'est le problème de dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en France. Alors pour commencer cette vidéo, donc, petit point sur la séparation des pouvoirs, euh, telle qu'elle était conceptualisée en 1748 par Montesquieu. Pourquoi on a une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires Voilà ce qu'en dit euh, à l'époque Montesquieu justement. « Il n'y a pas de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie, la liberté des citoyens, serait arbitraire, car le juge serait législateur. » En gros, si le juge est législateur, ça veut dire que le juge fait la loi. S'il fait la loi, il peut condamner en fonction des lois qu'il a lui-même faites, et donc, euh, bah, s'il peut faire ça, il est capable de euh, promouvoir ses propres intérêts en faisant des lois qui spécifiquement vont l'avantager ou euh, vont désavantager ses, euh, ses ennemis. Donc ça, c'est un sacré problème qui peut arriver. Donc ça, c'est si la, le législateur est aussi le juge. C'est pas le cas en France. Nous, on va s'intéresser plutôt à la phrase d'après. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, on parle bien du pouvoir judiciaire, si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Le problème en France aujourd'hui, c'est la soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Et alors ça, ça va jusque dans la Constitution. Par exemple, dans tout le début de la Constitution, c'est quand même assez clair. On a le président de la République, on a le Parlement, on a le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Le gouvernement euh, conduit la politique de la nation, bon ça c'est du classique. Euh, le président de la République, lui, bah, il nomme le gouvernement, donc euh, on peut dire qu'il fait partie du pouvoir exécutif. Euh, bon, de manière générale, de toute façon, on a vu sur cette chaîne que euh, le président était clairement dans le pouvoir exécutif. Et puis, on a le pouvoir législatif, le Parlement, euh, avec des articles comme euh, le Parlement vote la loi, donc clairement, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et puis après, on a un vide sur les pouvoirs, puisque on va commencer par ce qui se passe au niveau des traités internationaux, des traités et des accords. Puis, encore après, on a quelque chose sur le conseil constitutionnel. Et il faut attendre le titre 8 de la Constitution pour parler du judiciaire. Et on ne parle pas du pouvoir judiciaire. Dans le titre 8 de la Constitution, on parle de l'autorité judiciaire. Et donc, au niveau de ce titre, le premier article de la Constitution qui donc parle de cette autorité judiciaire, je pense qu'il est assez édifiant en soi. Je peux vous le dire directement. « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. »« Donc, l'indépendance du judiciaire en France est assurée par une des têtes de l'exécutif. » Alors, ça s'explique historiquement parce qu'il y a eu tout un tas de problèmes au niveau des juges, notamment sous l'Ancien Régime, et donc c'est quelque chose que ne veut pas reproduire la Ve République. Donc, ça s'explique. Mais dans les faits, il y a vraiment des gros soucis d'indépendance, et on va en parler maintenant. Mais pour parler de l'indépendance de la justice, je dois absolument vous préciser comment fonctionne la justice de manière générale en France. En France, on a deux types de magistrats. Les magistrats du siège, qu'on appelle les juges, et les magistrats du parquet, qu'on appelle les procureurs. Les juges et les procureurs n'ont pas tout à fait la même fonction. Le juge, lui, bah, il juge, il rend des jugements, il rend des décisions. Le procureur, lui, il va mener ce qu'on appelle l'enquête, l'investigation. Il mène l'enquête et puis après l'enquête, au procès, il va représenter le public, c'est-à-dire la République. Il va représenter, par exemple, si on voit un crime, et eh bien euh, c'est lui qui va dire, euh, voilà, euh, moi je considère que ce crime-là, il doit être puni de telle, euh, de telle peine. Et puis ensuite, le juge, avec euh, ce que va présenter aussi la défense, il va essayer de prendre une décision euh, en motivant, bien sûr, euh, ce qui l'a poussé à choisir l'argument plutôt du procureur ou des avocats de la personne qui est accusée. Petit exemple. Monsieur Bidule tue Monsieur Machin. Le corps de Monsieur Machin est retrouvé, le procureur donc s'auto-saisit, hein, euh, il a le droit, euh, il est considéré comme étant euh, le ministère public, c'est-à-dire euh, la France, le, la société, donc il se saisit parce que c'est intolérable qu'il y ait quelqu'un qui soit tué dans la République, alors, il fait toute une enquête, il y a des témoignages, il y a des preuves qui sont recueillies, et puis, euh, à la fin, il y a une mise en examen, et puis, il se met en place un procès. Euh, pendant la mise en examen, le, la personne qui est accusée, donc, euh, Monsieur Bidule, Monsieur Bidule, lui, euh, il organise sa défense avec ses avocats, voilà, et il recueille des éléments de preuve euh, qui vont dans un autre sens que celui euh, de, du procureur. Au procès, euh, le procureur, lui, ce qu'il va présenter, ça va être des éléments qui vont plutôt euh, aller, justement, contre cette idée de euh, « il y a eu un meurtre ». Donc, il va y avoir une peine assez lourde qui va vouloir être euh, requise, on va dire. Par exemple, en l'occurrence, notre procureur, il va considérer qu'il s'agit d'un homicide volontaire. Un homicide volontaire, ça veut dire un meurtre, c'est... Euh, 30 ans de prison. Ces 30 ans de prison, pas n'importe où, c'est 30 ans de prison dans l'article 221-1 du code pénal. Qu'est-ce que ça signifie de prendre un article Pourquoi on prend un article à ce moment-là Parce qu'en fait, il faut qualifier pénalement les faits. Donc, lui, il va argumenter, il va présenter des preuves qui vont dans le sens de ce fait est un meurtre, donc la condamnation, ça doit être 30 ans de prison. Les avocats, eux, ils vont aller par exemple dans un autre sens. Ils vont par exemple considérer que c'est involontaire, que en gros, euh, bah il y a eu certes, euh, par exemple, monsieur Bidule qui a poussé monsieur machin, mais c'est surtout un problème de sécurité qui a eu lieu, donc c'est un homicide involontaire. Et dans ce cas-là, c'est pas le même article qui s'applique, c'est l'article 221-6 du code pénal, et dans ce cas-là, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. C'est pas la même chose. Donc, ils présentent aussi des arguments dans ce sens-là, mais en plus, ils vont aller plus loin, ils vont considérer. Que vu que monsieur Machin voulait commettre un acte, euh, voulait lui-même commettre un meurtre, et eh bah ben ça pose problème, euh, et ça fait que ça requalifie les faits, et ça fait qu'au titre de la légitime défense, monsieur Bidule est euh, considéré comme irresponsable pénalement. Il a empêché la commission d'un crime, certes, il a commis quelque chose, mais d'un autre côté, il était en état de légitime défense. Alors, ça, la légitime défense, c'est l'article 122-5 et les articles suivants du code pénal. Eh bien, si c'est le cas, à ce moment-là, il faut prononcer euh, aucune peine, c'est-à-dire qu'il euh, est dispensé de peine, puisqu'il est considéré comme irresponsable pénalement de l'acte en question. Le juge, lui, ce qu'il va faire, c'est euh, prendre les éléments factuels, il va prendre les éléments juridiques qui lui sont apportés par à la fois le procureur et les avocats, et puis euh, il va, euh, dans sa décision, motiver pourquoi il refuse tel ou tel argument et pourquoi il accède à tel ou tel argument, et donc il va prononcer un jugement en fonction de ça. Alors dans le cas précis d'un meurtre, il y aura évidemment des jurés, et là en l'occurrence on va considérer qu'ils n'existent pas, sinon ça va être trop compliqué. Mais voilà, en gros la justice ça fonctionne comme ça, il y a une investigation qui est menée euh, par les procureurs, le ministère public qu'on appelle aussi le parquet, et puis euh, ensuite tout ce qui est procès est mené par les juges, les magistrats du siège qu'on appelle aussi les, les magistrats assis. Voilà. Revenons maintenant au cas des violences policières. Ce qu'on comprend bien, c'est que l'enquête, elle doit être mise en place par le parquet, donc par le procureur. Sauf que le procureur, il se fie à des éléments de la police judiciaire, qui est soumise au ministère de l'Intérieur. Et donc, si par exemple est arrivé quelque chose euh, qui est de l'ordre des violences policières, selon euh, nous, spectateurs, selon nous, citoyens, eh bien il va quand même falloir qu'il y ait une enquête qui soit diligentée, en l'occurrence, en, en général, c'est l'IGPN qui la diligente, et ensuite, c'est ces éléments-là qui vont être euh, fournis euh, au parquet pour qu'il décide. Et donc, bah, si l'IGPN est un problème au niveau de, euh, indépendant, de son indépendant, justement, puisque c'est une inspection générale de la police nationale qui fait partie elle-même de la police nationale, et ben bah, c'est déjà un souci. Le fait que ce soit aussi euh, en-dessous du ministère de l'Intérieur, c'est aussi un souci. Mais l'indépendance de la justice, c'est pas tout à fait là que ça se trouve. Alors pour commencer au niveau de ce problème d'indépendance, on va parler de ceux qui ont le moins de problèmes d'indépendance, qui sont bien bien indépendants. ce sont les magistrats du siège, les juges. Les juges, en eux-mêmes, euh, ils sont d'abord dans l'école nationale de la magistrature, là où ils apprennent à devenir juges, et une fois qu'ils ont l'examen de l'école nationale de la magistrature, eh bien ils sont nommés par le président de la République pour être juges. Ça peut paraître complètement débile, niveau indépendance, parce que du coup, ça veut dire que le président de la République choisit qui est juge. Sauf que déjà, bah, il choisit euh, les gens qui sont euh, à l'examen de l'école de la magistrature, et il n'a pas le choix, parce qu'il euh, y a un avis qui est obligatoirement conforme de ce qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature. Donc, le président de la République est obligé de nommer ce que le conseil supérieur de la magistrature veut, c'est-à-dire les gens qui ont eu l'examen de l'école nationale de la magistrature. Donc en réalité, c'est un examen classique, et puis il y a une nomination par le président, mais en soi, euh, c'est pas du tout un problème d'indépendance. En plus, les juges sont inamovibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les virer, ce qui les rend vraiment, pour le coup, indépendants. Pour le parquet, eh bien, les magistrats, donc les procureurs, sont nommés par le ministre de la Justice. Ministre de la Justice qui ne doit pas avoir d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un avis qui est donné par le Conseil supérieur de la magistrature mais le ministre de la Justice peut choisir de ne pas le suivre. C'est juste un avis, c'est pas un avis contraignant, comme pour les magistrats du siège. Déjà, c'est un premier problème, mais en plus, il y a un lien de subordination direct qui est directement euh, dans la loi, en France, qui euh, lie le ministère de la Justice aux membres du parquet, aux procureurs. Et ça, c'est euh, dans l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui est encore en vigueur. Hein, les procureurs sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En 2018, le président actuel, Emmanuel Macron, a réaffirmé que, pour lui, le lien hiérarchique entre les procureurs et le ministère de la Justice, c'était quelque chose de normal qui devait se poursuivre. Donc, c'est pas prêt de changer. Et finalement, est-ce que si ça changeait, ça poserait vraiment de nouvelles bases pour les violences policières C'est possible c'est pas sûr, parce que vraiment, ce problème est multifactoriel. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, le fait que ce soit l'IGPN, par exemple, qui fasse les enquêtes, euh, pose potentiellement un problème. Alors l'IGPN, moi, je suis pas du tout spécialiste, donc je peux pas euh, trop vous dire quoi que ce soit sur justement les enquêtes qui sont diligentées par l'IGPN, est-ce qu'elles sont crédibles ou pas. C'est pour ça que je vous parle de l'indépendance de la justice, qui est un sujet que je connais plus. Euh, donc voilà, est-ce que euh, ça, c'est pas un problème en soi est-ce que le fait que, justement, le parquet travaille avec la police judiciaire pose pas un problème de conflit d'intérêt systématique quand il doit enquêter sur cette police Parce que, est-ce qu'on peut vraiment juger des gens qu'on connaît et qu'on qu doit côtoyer euh, Le fait que la police enquête sur la police, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a plein d'autres soucis qui se posent dans le problème des violences policières. Et je veux pas qu'on s'arrête juste à cette question de l'indépendance. Euh, c'est une question que juste je connais et que euh, c'est vrai qu'à mon avis il faut reposer aujourd'hui pour justement essayer de faire avancer euh, ces questions. En tout cas ce qui est sûr c'est que les situations sont bien plus complexes que ce qu'on essaye de, de montrer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les situations sont toujours assez complexes, ce qui est certain c'est qu'il y a effectivement des cas de violence policière avérés qui pourraient être qualifiés pénalement et qui ne le sont pas. Et euh, ça c'est quand même un gros gros gros souci. Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Aujourd'hui, il y a un gros problème, par exemple, de financement dans la justice. Il y a un problème de moyens dans la justice. Et ça, ce problème-là, euh, c'est aussi un problème qui se pose pour les violences policières. Parce que si euh, les procureurs sont obligés de se fier à ce que fait les IGPN, c'est qu'il n'y a pas non plus de brigades spécialisées qui pourraient aller enquêter sur la police euh, au lieu de, justement, cette IGPN. Euh, il faudrait que euh, le parquet ait justement des moyens autres que celui-là. Il faudrait aussi que les juges puissent se saisir sans avoir besoin que le parquet les saisisse. Ça, ce serait important pour justement l'indépendance de la justice. Il y a plein plein d'autres choses qui sont possibles, mais ici, ce que je veux surtout surtout préciser, c'est que je ne critique pas les personnes, je critique les institutions. Je fais ça depuis des années sur cette chaîne, hein. Je critique surtout comment sont organisées les institutions et comment on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux, pour que des gens euh, qui travaillent de leur mieux, euh, je pense à des procureurs, mais je pense aussi euh, à des policiers et je pense aussi à des manifestants qui font aussi de leur mieux, euh, bah, puissent vivre ensemble en société euh, sans qu'il y ait des, des soucis, sans qu'il y ait ce problème de justement de sentiment d'injustice et de sentiment d'impunité de la police qui existe aujourd'hui. Euh, parce que, justement, il bah, y a ce souci d'indépendance qui euh, fait peser le soupçon automatiquement sur le parquet, alors que euh, bah, c'est quelque chose qui est euh, largement, euh, potentiellement euh, supprimable, quoi. Ce lien de subordination, on peut le, on peut le, le supprimer, et euh, peut-être que ça résoudrait en partie euh, les problèmes euh, actuels, peut-être que ça, ça justement, euh, euh, mettrait en avant euh, des, une justice peut-être un, un, peu un peu plus impartiale, euh, même si, encore une fois, euh, je, je dis que les procureurs et les juges font du mieux qu'ils peuvent et euh, avec les moyens qu'ils ont, c'est déjà, euh, déjà une très bonne chose. Donc voilà, pour moi, le but, c'est surtout qu'on se pose la question des garanties qui pourraient être mises en place pour que tout le monde ait euh, le bon respect de ses droits et qu'il n'y euh, ait pas de souci justement de ce problème de, de suspicion qui puisse se poser sur les uns ou les autres et qu'il y ait vraiment une justice indépendante qui se mette en place pour ça. J'espère en tout cas que euh, cette question euh, fleurira dans votre esprit. Euh, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a appris des choses, bah, notamment sur le fonctionnement de la justice française, à euh, bah, mettre des pouces, euh, à faire sonner les cloches de YouTube, euh, à vous abonner, à partager la vidéo. En attendant la suite, euh, moi je vous retrouve très bientôt, je vous souhaite de bien vous porter, et au revoir.